Et bonjour bonjour bonjour tout le monde et bienvenue pour cette première conférence de nice fiction 2020 100% virtuelle. donc pour cette première conférence on va on accueille denis thaïlandier euh, maître de conférence euh, au japon donc spécialiste de la culture japonaise et plus particulièrement de la science fiction japonaise et aujourd'hui il va nous faire il va nous présenter euh, euh, quelque chose qui s'intitule « Entre réel et virtuel, adapter et s'adapter à la catastrophe" dans, dans la science-fiction japonaise ». Denis, à toi. Ok, merci beaucoup Anthony. Euh, bonjour à tous. Merci de suivre sur le live. Là, On, on se voit uniquement avec Anthony, donc c'est un petit peu bizarre. Moi, c'est un peu la première fois que, que je parle comme ça en ligne sans, sans avoir les gens en face. Donc excusez-moi si je vais trop vite ou s'il y a des petits couacs. Euh, comme vient de le dire Anthony, je voulais vous parler un petit peu euh, dans la thématique euh, de, du reboot, de la Terre 2.0, de, de l'imaginaire de la catastrophe euh, dans la science-fiction euh, japonaise. Et euh, pour commencer, pour mettre un petit peu euh, en contexte, je voulais prendre euh, un petit quart d'heure, euh, 20 minutes, pour euh, vous présenter un petit peu euh, les développements de la science-fiction littéraire euh, au Japon. Donc un, un survol très bref, mais qui vous donnera euh, un petit peu une idée de, de comment ça s'est passé. Donc pour démarrer, euh, ben le, la science-fiction au Japon, euh, elle démarre euh, au milieu en gros du XIXe siècle euh, avec l'ouverture forcée du Japon sur l'Occident euh, quand les États-Unis et le commandant Perry arrivent euh, pour mettre fin à la période d'isolation de, de l'époque Edo. Euh, je survole très largement. Hein. Euh, et ce qui est plus intéressant à ce moment-là, en fait, c'est qu'au Japon, euh, le genre littéraire euh, le plus prisé, c'est la poésie. Donc, j'imagine que vous, vous avez tous entendu parler du tanka ou du haïku. Euh, mais à ce moment-là, en fait, le, les Japonais découvrent que euh, le, la prose, le roman, euh, a un statut, euh, un statut euh, tout à fait, euh, tout à fait, euh, comment dire. De, un, un, un statut d'art prisé en Occident euh, et, euh, et découvre justement le réalisme, le naturalisme avec des traductions de Zola ou de Balzac euh, et sous l'influence de euh, Tsubo Uchi Shurya, un critique et écrivain euh, japonais qui écrit l'essence du roman en 1885. Euh, ce nouvel engouement pour le roman va en fait porter un coup euh, au développement de la littérature de l'imaginaire, parce que euh, d'après Tsubo Uchi Shurya, euh, la littérature euh, sérieuse doit être naturaliste, réaliste, elle doit dépeindre euh, les véritables émotions des personnages, euh, décrire le réel euh, au plus près de celui-ci. Et donc du coup, euh, un roman, une œuvre euh, qui aurait pour objet le futur euh, ne pourrait euh, se baser que sur l'imagination, l'imaginaire et euh, ne pourrait pas être réaliste donc pendant un, un petit moment à, à cette époque. C'est surtout réalisme et naturalisme qui dominent. Euh, cependant, bien sûr, euh, les, les récits populaires existaient euh, aussi à cette époque. Et euh, les premières choses qui apparaissent comme de la proto-science-fiction euh, au Japon sont des romans d'aventure, avec, par exemple, les récits d'une victoire gratifiante sur l'Ouest euh, de Iwagaki Geishu qui met en scène une île fictive de l'Extrême-Orient avec des guerriers qui se rassemblent pour aller punir l'envahisseur anglo-saxon. Donc vous voyez, c'est imaginaire, mais en même temps basé sur sur des faits historiques. Euh, le poète euh, Sakuma Shozan euh, écrit aussi en 1854 un promptu du premier printemps 1854 et il euh, apparaît un ballon dirigeable avant même que les œuvres de Jules Verne soient traduites en japonais. Donc j'en viens justement à Jules Verne et à son influence, donc elle a été très marquante au Japon, puisque euh, beaucoup de ses œuvres euh, ont été traduites euh, presque immédiatement entre euh, 5 et 10-15 ans après leur parution euh, en France, par des fans, euh, des lettrés, des écrivains, etc., qui, euh, qui s'en occupaient euh, bout à bout, euh, donc il euh, y, y a différentes traductions par euh, différentes personnes. Et il a eu une énorme influence euh, à ce moment-là. Donc, Par exemple, le politicien-écrivain euh, Yano Liuke, qui, euh, qui écrit « Les récits du château flottant » ou « Kishiro Monogatari euh, », qui décrit euh, comment un orphelin rejoint deux anciens samouraïs, deux anciens bouchis, qui projettent d'établir euh, une nation indépendante à Madagascar, embarque sur euh, un bateau... Euh, euh, très technologique pour l'époque, avec des armes, etc., donc avec toute la, dire, toutes les nuances euh, colonialistes, etc., euh, de cette époque-là. Et, euh, et donc, l'influence de Jules Verne est, euh, est déterminante au Japon à ce moment-là, dans la fin du XIXe siècle. Après les romans d'aventure, ou euh, à peu près à la même époque, euh, fleurissent aussi beaucoup de romans politiques pendant une brève période, parce qu'après l'ouverture du Japon, euh, se mettent en place des, euh, des débats autour de la, réduction, la rédaction euh, d'une nouvelle constitution, la création d'une assemblée nationale. Donc euh, la première est euh, promulguée en 1889 et, euh, et l'assemblée constitution en 1890. Donc comme il y a beaucoup de, de débats euh, autour euh, de cette nouvelle constitution, euh, les gens se rassemblent un peu partout, essayent d'exprimer leurs idées, et il euh, y a de plus en plus de, de protestations qui, euh, qui voient le jour. Et euh, le, le gouvernement essaye de, de censurer au maximum, d'empêcher de, euh, ces euh, rassemblements, ces manifestations. Et du coup, le roman politique euh, devient le moyen, en utilisant un cadre euh, futuristique futuriste, d'exprimer euh, les idées politiques à l'époque. Euh, et euh, donc, je vous en cite... Euh, uniquement un seul, mais il y en a, il y en a eu plusieurs autres. Euh, mais l'écrivain Suehiro Techo euh, publie, euh, il en publie plusieurs, mais parmi eux, euh, « Fleurs de prunier sous la neige » et « Un rossignol au milieu des fleurs » entre 1886 et 1889 donc qui euh, décrit euh, la découverte en 2040 de carnet de notes de l'ère Meiji euh, qui démarre en 1867, et qui décrit la vie d'un professeur et de son épouse, et toutes ces discussions autour euh, de la création de la Constitution et d'une assemblée nationale. Et c'est dans le premier, fleur de Prunier sous la neige, qu'apparaît pour la première fois le terme de roman scientifique euh, dans la préface euh, d'Ozaki Yukio, donc euh, à peu près fin du XXe siècle. En dehors des romans politiques et un petit peu à la manière de, de l'évolution euh, en Occident en général, euh, les romans d'aventure à la Jules Verne laissent peu un peu place euh, aux romans de guerre, euh, avec l'influence de Wells et La Guerre des Mondes qui est publiée en 1898. Euh, il faut savoir qu'à cette époque-là, bah, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, j'imagine, mais euh, le Japon euh, se transforme peu à peu euh, en empire, euh, il annexe la Corée, euh, il annexe Taïwan, euh, puis il va ensuite annexer euh, la Manchurie, une partie de la Chine, etc. Donc euh, le Japon réagit un petit peu comme les États-Unis et les grandes puissances occidentales, c'est-à-dire construit euh, une grande armée, euh, une flotte maritime, etc. Et, euh, et part un petit peu à la conquête de nouveaux espaces autour. Euh, précédant la guerre russo-japonaise euh, au début du euh, 20 e siècle euh, Oshikawa Shunno écrit le, le navire de guerre sous-marin en 1900 qui a été adapté au cinéma euh, sous le titre de Atragon en 1963 donc euh, vous pouvez aller voir par exemple euh, les euh, des vidéos sur YouTube qui présentent un petit peu le film et euh, Oshikawa est considéré comme le grand-père de la science-fiction japonaise puisque dans euh, le navire de guerre sous-marin paraît justement euh, cette espèce de sous-marin qui peut aussi voler creuser aller sous terre donc l'influence de Jules Verne est assez visible aussi euh, mais au service, euh, justement, euh, de la guerre. Dans le roman, c'est une guerre entre le Japon et la Russie, alors que dans l'adaptation euh, cinématographique, euh, la Russie a été remplacée par euh, l'Empire de Mu, pour donner un, un côté un petit peu plus, euh, petit peu plus fantastique à l'œuvre. En dehors donc de ces euh, romans d'aventure, romans politiques pendant un temps et romans de guerre, euh, peut-être la plus grosse influence et euh, l'endroit où la science-fiction s'est le plus développé euh, au Japon, ce sont les magazines, et les magazines qui étaient dédiés euh, aux romans détectives, aux romans policiers en général. Donc les, les japonais en étaient très friands, il y a eu plusieurs vagues... Euh, de, de, traduction d'auteurs comme Edgar Allan Poe ou euh, Conan Doyle, Agatha Christie, etc. Euh, tant et si bien d'ailleurs qu'un écrivain très célèbre au Japon euh, qui s'appelle Hirai Taro a choisi un nom de plume, euh, qui est un peu un anagramme d'Edgar Allan Poe qui se prononce euh, Edogawa Ranpo et qui a publié énormément de choses euh, en termes de romans détectives, romans policiers. Donc il y avait plusieurs revues à cette époque. Euh, L'une des plus célèbres, euh, Shinseinen, qui se traduit par euh, Nouvelle Jeunesse, ou le, le, le nouveau jeune homme, le jeune homme moderne, euh, était un petit peu la, la mecque euh, du roman euh, détective à cette époque, qui s'appelait Tante Sho Setsu au Japon. Et euh, ce roman détective, en fait, était classé, euh, si on veut, en deux catégories, l'orthodoxe, Honkaku, qui représentait un petit peu toutes les histoires euh, basées sur un crime, la résolution d'un crime, les enquêtes, etc. Et un, un genre beaucoup plus hétérodoxe appelé euh, « henkaku insolite, qui mêlait à ce moment-là beaucoup de, de gadgets, euh, d'éléments insolites liés au développement des sciences et des technologies très souvent utilisé euh, principalement pour la résolution de l'enquête, mais qui donnait un air un petit peu de science-fiction, de proto-science-fiction à proto ces euh, euh, romans détectives. En parallèle de Shinsenen, quelques années plus tard, Science Illustrée, Kagakugaro, pop popularise la recherche scientifique et qui publie à chaque numéro des nouvelles sérialisées, donc on retrouve des traductions d'Edgar Allan Poe et d'autres romanciers étrangers, et de d'écrivains japonais, donc à peu près tous les plus grands écrivains de de romans détectives, hétéroclites insolites proches de la science-fiction sont passés à ce moment-là par euh, Shinseinen ou Kagakugaro par exemple. Euh, donc, quelques auteurs d'avant-guerre, juste pour vous donner quelques noms, certains sont traduits. Euh, Uno Jusa, qui est considéré comme le père de la science-fiction japonaise et qui, lui, justement, a énormément intégré d'éléments scientifiques et euh, technologique euh, dans ses enquêtes policières avec par exemple le démon vibratoire en 1931 et surtout le bain de musique à 18h en 1937 alors malheureusement je ne pense pas qu'il existe de traduction en français mais pour ceux qui lisent l'anglais sont le bain de musique à 18h est disponible en anglais et euh, Yumenoku saku euh, qui est l'auteur de Dogra Magura euh, qui lui a été traduit en français et disponible chez Piquet donc un, un roman euh, très... Euh, Meta-textuel euh, avec une histoire dans une histoire dans une histoire enfin c'est assez euh, complexe avec un, un jeune homme qui se réveille dans un hôpital psychiatrique et qui se rencontre enfin qui a perdu la mémoire et euh, qui en essayant de la retrouver au fur et à mesure euh, avec l'aide de, de deux médecins se rend compte qu'il qu en fait l'objet, il fait l'objet d'une expérimentation euh, scientifique qui le force en quelque sorte euh, à tuer euh, les personnes qui sont autour de lui donc voilà un petit peu pour la façon dont la science-fiction a commencé à se développer avant la seconde guerre mondiale, mais donc c'est surtout euh, comment dire, la science-fiction moderne telle qu'on la connaît, c'est surtout développé après la guerre et, et l'occupation américaine et ce qui est intéressant c'est que malgré les œuvres dont je vous ai parlé avant, il était moins question au Japon par rapport aux états unis de de conquête de l'espace, il euh, n'y a pas de magazine pulp comme aux États-Unis, et euh, tout ça arrive un petit peu euh, au même moment, après la guerre, donc euh, la science-fiction euh, art, la, la fiction spéculative, la fantaisie, les histoires de monstres à la Godzilla, tout ça euh, coexiste euh, de manière très sereine, et, euh, et arrive euh, de manière synchronique plutôt que diachronique, même si, vous allez le voir, il y a quand même eu euh, plusieurs étapes ensuite. Euh, alors, L'âge d'or de l'après-guerre passe euh, forcément par euh, la création de magazines dédiés. Alors, SF Magazine, le, le premier euh, magazine euh, pour les écrivains professionnels de science-fiction, est créé en 1959. En 63, l'Association des écrivains de science-fiction et de fantasy du Japon voit le jour, je crois, deux ou trois ans avant son homologue euh, aux États-Unis. Et euh, il existe de très nombreux groupes de fans euh, au Japon donc, qui sont disséminés dans toutes les euh, préfectures, dans, dans toutes les régions, euh, qui créent des festivals, euh, qui communiquent entre eux, écrivent, etc. Et donc de nombreux, de nombreux fanzines voient le jour, dont euh, le plus célèbre reste euh, chuu la poussière cosmique, euh, qui a été publiée de 57 à 2013, Donc cest euh, vous dire euh, la longévité euh, du fanzine. Euh, donc vous connaissez tous, je, je l'indique juste en passant, euh, les films de monstres qui apparaissent euh, à partir euh, du milieu des années 50 euh, avec euh, Godzilla de Honda Ishiro. Mais euh, je vais vous parler surtout euh, des quatre grands écrivains euh, de science-fiction japonaise de première génération et qui ont énormément influencé euh, tous les euh, tous les auteurs qui sont arrivés après. Le premier, Abe Kobo, vous avez probablement familier parce qu'il est euh, il est traduit en français chez Piquet, mais euh, ses traductions sont moins sur des œuvres proches de la science-fiction que des œuvres un petit peu euh, -est, euh, pardon qui touchent à l'absurde, etc. Euh, mais il a été l'un des premiers écrivains au Japon dans l'après-guerre à écrire des essais pour promouvoir la science-fiction et c'est lui qui sort ce qu'on considère comme le premier roman de science-fiction japonaise moderne dans l'après-guerre euh, la quatrième période interglaciaire en 1959 je vous en reparlerai un petit peu après en dehors d'Abe Kobo euh, il y a Hoshi Shinichi qui lui s'est euh, complètement spécialisé dans l'écriture de, de micro-nouvelles euh, qu'on appelle shorto, shorto, short shorts euh, en japonais qui sont très courtes, euh, avec des, euh, des protagonistes euh, qui n'ont pas souvent de nom propre, donc souvent des archétypes, euh, la monnaie n'est pas mentionnée, enfin, c'est des, des, des petites œuvres, des petits contes euh, qui peuvent être appréhendés de manière assez universelle, et qui fonctionnent souvent sur, euh, sur un développement qui se termine sur une petite chute, un renversement de perspective euh, finale, euh, qui est soit humoristique, soit euh, un petit peu plus noir. Et euh, les éditeurs Omake euh, ont sorti en début d'année, il me semble, le, le recueil que vous pouvez voir à l'écran, boko Chan, qui est euh, l'une de ses euh, premières nouvelles, l'une des plus célèbres euh, au Japon. Donc, ils sont euh, qui sont disponibles euh, aussi euh, en français, si vous souhaitez les découvrir. Euh, après Abe, Hoshi, c'est euh, Komatsu Sakyo, qui est peut-être le plus euh, le plus connu au Japon. Euh, grâce à son roman « La submersion du Japon » en 1973, qui a été un best-seller euh, immédiat et dont je vous reparlerai un petit peu plus tard, euh, et qui a été traduit aussi en français, donc peut-être euh, certains d'entre vous l'ont déjà lu, euh, je crois qu'il était sorti à la fin des années 70 et a été réédité chez piquet euh, dans les années 2000 peut-être. Euh, et finalement, euh, Tsutsui Yastaka, euh, qui est le seul encore en vie euh, d'ailleurs au Japon, euh, qui est extrêmement célèbre aussi, euh, qu'on connaît plus en France. Il y a quelques traductions, mais on, on le connaît plus à travers ses adaptations euh, en animé, notamment la, la Traversée du Temps, Tokyo Kakeru Shojo et euh, Paprika, qui avait été adapté par euh, Kon Satoshi. Donc ces quatre personnages là, sont les, vraiment les, euh, les, les plus grands, les, les auteurs les plus célèbres de science-fiction au Japon euh, de première génération après eux sont arrivés des écrivains inspirés par la Nouvelle Vague euh, principalement par euh, Ballard euh, Aramaki Oshio ou Kawamata Chiaki et qui se tournent donc euh, eux aussi plutôt dans, dans l'exploration euh, de l'univers euh, psychologique, psychique euh, le moi, etc. très influencés par euh, le surréalisme euh, par Salvador Dali euh, par André Breton, etc. Donc qui ont, qui ont Écrit des, euh, des choses très intéressantes, euh, pas souvent euh, faciles à lire. Euh, Alain Makiyoshio avait notamment participé, euh, quand il était plus jeune, euh, juste avant ses premières œuvres, ses premières œuvres pardon, à des expérimentations avec le LSD, ce qui l'ont beaucoup, euh, <rire> beaucoup euh, persuadé à écrire sur le monde psychologique. Et euh, peut-être la, la période la plus célèbre en ce qui concerne le Japon, alors que ce n'est pas. Comment dire c'est pas un mouvement qui a qui a connu un tel succès dans l'archipel à ce moment-là, le cyberpunk dans les années 80-90. Euh, le cyberpunk a été plutôt décliné au Japon euh, en manga ou en animé euh, je, je pense à Gun de Kishiro Yukito ou euh, Ghost in the Shell de euh, Shiro Masamune par exemple mais quelques écrivains se sont aussi emparés de, de l'imaginaire cyberpunk et euh, notamment Masaki Goro dont je vous parlerai un petit peu plus tout à l'heure avec euh, Venus City en 1992 et qui a été un peu un peu euh, Nommé, malgré lui d'ailleurs, le Gibson japonais au Japon. Euh, une autrice, Ohara Mariko, un autre auteur, Kambayashi Turei aussi, qui, euh, qui reprennent euh, un petit peu les codes du cyberpunk en les, euh, en les renouvelant d'ailleurs euh, de, de, de diverses manières. Je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails, mais on pourra en discuter après si vous le souhaitez. Euh, après la vague cyberpunk, bah, on arrive à la fin du 20e, début du 21e ce qu'on appelle la Zero Nendai, les années 2000, au Japon. Euh, le Japon était rentré un petit peu dans une période de récession économique, euh, enfin une grosse période de récession économique dans les années 90, qui a suivi un petit peu aussi dans les années 2000. On parle souvent d'une décennie, voire de deux décennies perdues. Et l'industrie le, le, de la science-fiction, l'engouement le, pour la science-fiction diminue euh, assez drastiquement, comme si euh, les gens avaient l'impression, à cette époque-là, beaucoup de critiques euh, expliquaient que la réalité avait déjà rejoint la fiction et que la science-fiction n'avait donc plus grand-chose à dire. Et les éditeurs euh, sont mis à essayer de trouver des parades. Euh, L'une des premières, euh, ça a été euh, l'essor des euh, « light novels », euh, qui sont en quelque sorte euh, pas tous, hein, d'ailleurs il y a, y a c'est assez divers, mais euh, ce sont des œuvres qui sont plutôt euh, young adultes, orientées euh, vers des, euh, des lycéens ou des, euh, des étudiants, euh, qui sont sérialisées comme les mangas dans des magazines de prépublication, qui sont souvent en partie illustrées d'ailleurs, et qui sortent euh, ensuite sous forme de sous forme de format poche par exemple, euh, et qui sont devenues extrêmement euh, populaires. Euh, parmi euh, parmi les jeunes. Donc on peut citer euh, Nojili Hosuke, euh, et peut-être un écrivain que vous connaissez, Ubukatato, qui est plutôt connu euh, pour ses adaptations en animé euh, en France, peut-être, avec euh, Mardox Crumble en 2003. Euh, et de l'autre côté, euh, quelque chose qui a été euh, nommé par le rédacteur en chef euh, de SF Magazine, donc le magazine des écrivains professionnels au Japon, euh, de la Real Fiction, à savoir une fiction qui, euh, comment dire, qui n'est pas si futuriste et qui euh, qui s'intéresse plutôt à des thèmes proches de la réalité, en le déformant un peu, mais qui tourne beaucoup autour de de la guerre, du jeu vidéo, euh, de l'intelligence artificielle, euh, du euh, des big data, de, de de notre place justement dans la société euh, de l'information. Par exemple, euh, Toby Philotaka, euh, j'avais traduit une de ses nouvelles euh, pour euh, Galaxy, donc. Euh, va en discuter aussi, uh, Ito Keikaku, qui est uh, connu uh, en, aux états unis et en France sous le nom de Project uh, Ito, qui a écrit uh, Organe Génocidaire, de l'organe et uh, Harmony, entre autres, qui sont tous deux traduits, je crois qu'Harmony était sorti chez Panini Comics et uh, de Organ est paru uh, récemment, me semble-t-il, j'ai perdu le nom de l'éditeur et euh, des personnes euh, comme fuji qui qui connaissent euh, un grand succès en ce moment euh, au Japon. Donc voilà un petit peu euh, pour vous donner le contexte euh, la façon dont la science-fiction un petit peu est apparue au Japon, s'est développée et, euh, et sur quoi on aboutit. Euh, et donc, euh, je voulais vous expliquer, vous donner un petit peu ces détails pour revenir sur euh, quelques auteurs euh, dont je vous ai parlé et euh, rejoindre un petit peu la thématique justement de, de, du motif de la catastrophe euh, avec le premier roman donc euh, de science-fiction moderne euh, au Japon, euh, « La quatrième période interglaciaire » d'Ayongkampioki d'Abe Kobo. Vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est que les œuvres dont je vais vous parler à présent, en fait, ont été écrites entre donc, 1959 et 2013, pratiquement, et toutes reprennent plus ou moins le, le même motif. Elles établissent un petit peu un, un dialogue entre elles, euh, euh, chacun tirant, puisant son inspiration euh, des œuvres précédentes et en essayant d'apporter euh, une nouvelle perspective, un nouveau point de vue euh, à ce motif de la catastrophe, sachant que... Euh, comme vous le savez, le, le, le Japon est quand même euh, très souvent balotté par les éléments euh, typhon, séisme, tsunami, etc. Donc euh, c'est donc un motif qui réapparaît, euh, qui réapparaît de manière euh, naturelle. Alors, euh, la quatrième période interglaciaire, euh, il est d'abord sorti sous forme de série dans, dans le journal Le Monde, Sekai en japonais, entre 58 et 1959, euh, en pleine période de guerre froide. Et, euh, et à titre euh, de comparaison, deux ans plus tôt, en 1956, euh, Philippe Kadic sortait euh, Minority Report, sa nouvelle dans Fantastic Universe. Et vous allez voir, il euh, y a quelques liens avec euh, le, le récit de Abe. Donc à cette époque, le, le Japon, il sort d'une période entre 45 et la fin des années 50 euh, où s'affronte un peu l'idéologie libérale euh, des États-Unis avec la création au Japon du Parti libéral, du Parti démocrate, plutôt au centre droit, et une idéologie socialiste, euh, communiste, euh, plus modérée qu'en URSS ou en Chine bien entendu, mais qui apparaît un temps comme euh, une, alter une alternative possible euh, à la démocratie libérale et au capitalisme. À ce moment-là, c'est aussi un petit peu l'arrivée de la cybernétique et de la théorie de l'information dans les sciences humaines, qui applique donc les concepts non plus aux machines, mais aux organisations sociales, aux entreprises, à l'économie, etc., et donc de ce point de vue, c'est pour vous expliquer un petit peu, avant de vous faire le synopsis, l'influence qu'a pu avoir la cybernétique à ce moment là, c'est que quantifié sous forme d'information, en gros le comportement d'un système clos, ça peut être un système social ou un système économique, peut être non seulement observé, mais euh, il peut être prédit, voire contrôlé si on dépose, si on dispose de suffisamment euh, de données. Et par exemple, les travaux du père de la cybernétique, Wiener, ont, euh, ont été immédi immédiatement traduits au Japon par un, un de ses anciens étudiants au MIT, qui était japonais, et donc ont été disponibles très rapidement euh, dans l'archipel. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, le, le roman d'Abbé se pose un petit peu comme euh, une réflexion, un avertissement sur les dangers euh, inhérents à ce type de prédiction sur le futur, qu'elle émane d'une idéologie euh, communiste ou euh, capitaliste, euh, en montrant que ces prédictions, euh, aussi neutres euh, qu'elles se veuillent et qu'elles puissent paraître, sont finalement performatives et euh, influent immanquablement sur le futur. C'est-à-dire qu'elles se transforment un petit peu en contraintes, euh, voire même en nécessité qui oriente l'action et qui empêche finalement d'imaginer une autre alternative, un autre futur, un futur différent. Le roman commence euh, avec la description d'un gigantesque tsunami qui approche les côtes du Japon, et le personnage principal, Katsumi, c'est un ingénieur qui est impliqué dans la création d'un supercalculateur japonais qui est construit en réponse à la machine soviétique Moscou 1, censée prédire des événements du futur proche, alors en termes météorologiques, économiques, etc. Abe, lui, là, à ce moment-là, il s'inspire aussi de, de la réalité puisqu'il est allé visiter NTT, le le japonais uh, Nippon Telegraph and Telephone Corporation, qui avait construit à l'époque uh, Musashino 1, uh, un supercalculateur uh, au Japon. Uh, le problème, c'est que dans le roman, uh, les soviétiques dévoilent immédiatement Moscou 2 et annoncent uh, que la machine a prédit l'effondrement du dernier état capitaliste 84 ans plus tard. Forcément. Euh, les États-Unis et le Japon, qui sont également alliés dans le roman, euh, condamnent d'une même voie l'instrumentalisation de la science au service de l'idéologie communiste et euh, déclarent renoncer à utiliser ce genre de supercalculateur pour prédire des événements politiques à venir. Alors, dans un premier temps, justement, le roman apparaît euh, adressé une critique à, à l'Union soviétique et plutôt à la croyance en l'avènement d'une révolution communiste mondiale, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure du développement euh, de la narration, euh, il devient une critique tout aussi euh, acerbe euh, de l'idéologie capitaliste. Euh, puisque la menace en fait du tsunami, euh, qui est décrite uniquement en introduction de manière brève, euh, s'avère être un fragment d'une prédiction calculée par la machine japonaise, malgré l'interdiction imposée par le gouvernement, et d'après cette prédiction, la menace qui pèse sur le monde ne vient pas d'une révolution communiste à l'échelle mondiale, mais d'une, enfin de l'avènement la, de, de la survenue d'une quatrième période interglaciaire au cours de laquelle toutes les terres seraient submergées par les océans. Et donc la prédiction indique aussi l'apparition d'une société subaquatique un petit peu utopique, où l'humanité survivrait à la montée des eaux. Alors après, on comprend que c'est un biologiste euh, du nom de Yamamoto euh, qui s'est servi en secret du supercalculateur, qui a aussi développé, voyant la prédiction, un projet d'ingénierie génétique euh, visant à créer justement euh, ces mammifères marins capables de travailler dans des colonies euh, sous-marines en utilisant des fœtus humains provenant d'avortements. Et ce projet, bien sûr, euh, n'a jamais euh, reçu l'aval du gouvernement japonais, au contraire, il est financé par une société privée euh, qui regroupe hommes d'affaires, bureaucrates, etc., donc qui, qui est plus proche de l'idéologie capitaliste que euh, de l'économie planifiée euh, communiste. Et on apprend euh, notamment sur la fin que ces espèces de transhumains euh, aquatiques, euh, qu'il appelle Aquan, ressemblent en fait à des esclaves qu'on force à travailler dans des usines sous-marines. Ils sont tous atteints d'un défaut génétique euh, qui, comment dire, qui modifie, enfin qui, euh, qui réduit leur vie émotionnelle, si bien qu'ils sont incapables de rire, de pleurer, euh, et on ne leur apprend rien d'autre que euh, les rudiments scientifiques et euh, d'ingénierie pour euh, la survie. Euh, subaquatique, rien à propos de leurs origines, de leur histoire, etc. Et donc, en fait, la, la, dire, la réflexion d'Abbé est plutôt celle de quelqu'un qui, euh, qui essaye de s'écarter euh, de ces deux idéologies, alors qu'il était plutôt euh, de tendance... Euh, de, de couleur gauche euh, mais quand, en, en gros euh, toute, euh, toute vision, euh, toute prédiction euh, utopique se transforme euh, très facilement en dystopie dès que l'humain s'en mêle et donc, dans ce premier roman, euh, le motif de la submersion des terres, et euh, non seulement du Japon, mais du monde, finalement, par un tsunami apparaît euh, dès 1959. Euh, et il y est déjà associé à l'imaginaire cybernétique informatique euh, que le cyberpunk popularisera bien plus tard. Euh, et la question de l'adaptation est déjà posée en termes de manipulation génétique. Euh, donc, je vais en venir maintenant... Au best-seller de Komatsuko qui ne s'inspire pas particulièrement d'Abe Kobo, mais, euh, mais revient sur, euh, sur le motif identique. Et donc, je crois que vous connaissez peut-être déjà euh, l'histoire de la submersion du Japon en 1973, où euh, Komatsu, lui, s'appuie plutôt sur euh, la théorie des. Euh, que, pas des pardon, excusez-moi, je cherche mes mots, de la tectonique des plaques. Euh, qui a été modé modélisé, bon ça a pris du temps, mais euh, qui a été modélisé dans les euh, années 60 et qui, qui est devenu très populaire euh, au Japon. Donc euh, il se sert un peu justement de, des effets de subduction, du fait que le Japon se trouve euh, entouré de différentes plaques, etc., pour imaginer ce scénario catastrophique dans lequel le Japon est englouti sous les eaux suite à un mouvement anormal du manteau terrestre. Alors comme dans le roman d'Abbé, euh, une simulation, une simulation euh, est aussi mise au point par un géographe qui indique que le Japon euh, sombrerait vraisemblablement euh, en deux années. Il s'avère que le processus s'accélère et qu'en fait, il reste moins de dix mois avant l'inéluctable. Et donc, du coup, si vous voulez, le, le roman de Komatsu à la différence d'Abe, qui était peut-être un petit peu plus sur la, une réflexion intellectuelle, lui... Euh, il y a une réflexion intellectuelle bien sûr aussi, mais il se construit autour de, de deux niveaux, c'est-à-dire le, le niveau géophysique, euh, parce que le processus est expliqué avec énormément de détails, il a mis 9 ans pour écrire euh, ce roman, euh, il y a des schémas, des diagrammes, c'est très fouillé, c'est extrêmement précis, euh, mais ces processus euh, géologiques, détruisent le Japon uniquement. C est, c est, le monde n'est pas en danger, C'est le seul le Japon va sombrer. Et le deuxième niveau, c'est le, le, le point de vue social, c'est-à-dire que le, le roman décrit aussi avec euh, minutie euh, les réactions sociales, les réponses politiques face à l'ampleur de la catastrophe à venir, donc il est notamment question du devenir des Japonais, comment évacuer une centaine de millions de personnes dans le contexte géopolitique de l'époque donc, une commission spéciale est créée et euh, elle propose notamment de diviser la population en trois groupes. Ceux qui seraient à même de reconstruire une nation s'ils si avaient accès à de nouvelles terres ailleurs. On parle de quelque part en Afrique. Euh, ceux qui s'assimileraient aux populations dans, lesquelles, euh, dans les pays dans lesquels ils ont trouvé refuge et ceux qui ne pourraient, ne souhaiteraient pas euh, vivre ailleurs parce que le, le Japon est trop cher à leurs yeux et sombreraient avec le pays. Donc, il montre un petit peu euh, toutes ces négociations euh, à l'international, euh, notamment aussi la montée de mouvements anti-japonais qui prennent naissance un petit peu partout, parce qu'il y a énormément de monde, et qui font penser à cette euh, résurgence euh, du péril jaune euh, qui réapparaît, ça et là, euh, dès qu'il est question de la Chine ou du Japon. Alors, euh, Komatsu explique, euh, c'est peut-être le plus intéressant, euh, dans la préface euh, de la nouvelle édition de 1995, qui paraît juste après euh, « Le grand séisme de Kobe », euh, que lui voulait s'interroger un petit peu sur, euh, sur le Japon, euh, sur ce qui se passait dans l'après-guerre, euh, s'il fallait se satisfaire de ce que le pays était devenu, de ce qu'il était avant et de ce qu'il était devenu après. Euh, donc, il pointe un petit peu du doigt le fait que la réussite japonaise, puisqu'à ce moment-là, l'essor le, économique est fulgurant, euh, la croissance à deux chiffres, etc., euh, se poser la question, justement, est-ce que cette réussite ne sera pas, elle, non plus euh, éphémère euh, et puis cette moderni modernisation, pardon, et cette euh, américanisation de la société, est-ce qu'elle ne fragilise pas non plus la présence physique et culturelle du Japon euh, dans le monde euh, Donc, il y a des tensions. Euh, vous savez peut-être que justement, le, une forme de nationalisme réapparaît à peu près euh, à ces moments-là. Il y a le suicide très médiatique de, de, de l'écrivain. Euh, Mishima Yukio en 1970, qui pensait que la société moderne était devenue stérile et voulait revenir à une société de guerriers un peu plus martial, culte du corps, etc. Euh, et la période connaît aussi un regain d'intérêt pour les théories qu'on appelle les théories sur la japonité, euh, qui s'intéressent à la spécificité de l'identité euh, et de la culture euh, japonaise, euh, le fait que le Japon soit une île, euh, que la collectivité soit plus importante. Il y a, il y a beaucoup de choses qui qui peuvent avoir un, un écho parmi les japonais, mais qui sont quand même très euh, stéréotypés. Et donc, Komatsu, lui, il envisage l'identité japonaise en termes culturels plutôt que national. et euh, même s'il semble respecter un petit peu cette idée euh, selon laquelle certaines personnes préféreraient euh, sombrer avec leur pays plutôt que vivre euh, un peu à la manière euh, de la diaspora euh, du peuple juif, euh, lui, il imagine plutôt... Euh, une, une société japonaise euh, en diaspora, justement, euh, regroupée autour euh, d'une mémoire, d'une culture commune. Euh, de ce point de vue, ce qui est intéressant avec la submersion du Japon, c'est qu'elle met un petit peu le doigt sur la complexité de la situation japonaise, c'est-à-dire que c'est à, à la fois un moment euh, post-impérialiste, puisque le Japon a été euh, victime de l'impérialisme occidental, comme je vous le disais euh, dans le début de la seconde moitié du 19e mais il est aussi devenu une puissance impériale, euh, et puis en même temps, c'est un peu une réflexion postcoloniale, puisque lui aussi a été forcé à s'ouvrir, euh, et est devenu une puissance coloniale en Asie, en annexant la Corée, Taïwan, une partie de la Chine, etc. Donc euh, ce, ce, cette situation un petit peu complexe du Japon euh, se retrouve euh, dans la manière dont euh, Komatsu présente un petit peu euh, le rapport des Japonais à leur pays, à leur archipel. Euh, il explique aussi d'ailleurs dans, dans la préface en 1995 euh, que, au moment où le roman était sorti en 1973, il avait eu des retours de journalistes et d'experts euh, qui trouvaient euh, inadmissible de s'amuser ainsi euh, à faire peur aux gens, euh, qu'il était complètement impossible qu'une chose pareille puisse arriver au Japon, etc., et ce qui était intéressant c'est que justement euh, cette préface elle est, elle est écrite après le séisme de Kobe et donc le journaliste c'était surtout euh, ce qui, ce qui l'avait choqué c'était par exemple les autoroutes qui s'étaient complètement effondrées euh, dans le roman etc et c'est ce qui s'est réellement passé euh, à Kobe c'est à dire que les autoroutes qui reliaient euh, Kobe à Osaka et Kyoto euh, qui sont en plus euh, surélevées se sont renversés, etc. Donc euh, Komatsu, dans, dans sa réflexion, indique justement que le Japon demeure un archipel de séisme et que c'est une situation à laquelle, malheureusement, les structures politiques et sociales sont toujours bien impuissantes. Si bien qu'en gros, le récit de la submersion du Japon n'a pas, pas trouvé, sa conclusion n'est pas terminé selon lui. Et effectivement, en 2011, apparaît à nouveau euh, le tremblement de terre du toro le tsunami, l'accident de Fukushima, etc. Donc, le, le, dire, le motif de la submersion du Japon et le, le roman de Komatsu euh, provoquent toujours un écho particulier euh, au Japon. Euh, il ne reste peut-être pas trop de temps, je ne vais peut-être pas aller trop en profondeur sur le reste, mais je voulais vous parler euh, très rapidement de Tsutsui qui a écrit... La même année, juste après l'apparition euh, de la submersion du Japon, une nouvelle, euh, dont Komatsu a prouvé euh, la création, qui s'appelle euh, « Nihoniga Zenbu Le monde cool, le monde sombre, sauf le Japon <rire> ». Euh, donc, il prend un petit peu le... le... Le rebours du roman de Komatsu, tous deux d'ailleurs obtiennent le, le grand prix des lecteurs euh, de science-fiction japonaise la même année, dans la catégorie roman pour Komatsu, dans la catégorie nouvelle pour euh, Tsutsui. Et, euh, et Komatsu euh, rigole un petit peu justement en expliquant euh, lors de son discours qu'il lui a fallu 9 ans pour obtenir ce prix et que Tsutsui l'a obtenu euh, en écrivant une nouvelle en quelques heures. Et comme son titre, son titre l'indique, euh, bah c'est les continents qui euh, qui sombrent les uns après les autres et les gens bah, se réfugient dans le seul endroit émergé, c'est-à-dire le Japon. Ça se passe bien au départ et ce sont souvent des, des gens fortunés, des acteurs, des chanteurs, des politiciens qui arrivent et rapidement euh, un sentiment de xénophobie apparaît euh, les étrangers euh, qui sont appelés de manière un peu péjorative au Japon euh, gaijin deviennent des citoyens de seconde zone pour sans emploi discriminer euh, une force d'intervention anti-étranger est créée les stars hollywoodiennes euh, se prostituent deviennent des figurants dans des films où ils se font massacrer par des monstres à la Godzilla, euh, les anciens dirigeants politiques qui se transforment en courtisans du gouvernement japonais, il est vite question d'immigration sélective, de bons ou de mauvais étrangers, et de déportation. Donc, tout ceci suite, un petit peu comme Komatsu, mais de manière beaucoup plus euh, sarcastique, euh, dénonce un peu le sentiment nationaliste ou euh, raciste qui peut exister euh, dans l'archipel, et par extension, ce qui existe de partout dans le monde. Et il en profite pour mettre le doigt sur des sujets brûlants, comme euh, les relations avec la Chine ou la Russie, au niveau de territoires qui sont encore euh, disputés, les relations avec la Chine et la Corée, avec le problème des femmes de réconfort recrutées par l'armée impériale japonaise, les crimes de guerre commis pendant la Seconde Guerre mondiale, etc., etc., et finalement, dans la nouvelle, le monde sombre entièrement, le Japon lui aussi, l'humanité disparaît et le problème est réglé. Donc voilà, je voulais vous parler encore d'autres choses, la manière dont notamment la destruction du Japon a lieu de manière virtuelle dans Venus City de Goro et comment la submersion du Japon devient à nouveau Plutôt comme Abbé, la submersion du monde dans une espèce d'éco-fiction euh, par Oueda euh, Sayulik, très intéressante. Mais comme j'ai l'impression qu'on manque un petit peu de temps et que je parle trop, je vais peut-être m'arrêter là. <rire> voilà, Moi, je vous remercie. Tu peux, encore continuer. tu peux encore continuer un petit peu, si tu veux. Euh, ouais, euh, dis-moi, selon... Euh... Bah, je, je... Là, t as, t as, t as parlé des des catastrophes euh, et comment ça a été perçu, on va dire, mm -hmm. en, en 1973, parce que étais, tu t'es arrêté un peu en C'est ça, c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu as quelque chose de, de, de, de récent qui ferait intervenir un peu de technologie ou des choses comme ça Mais En technologie, donc je voulais vous parler, enfin parler à tous de... Euh, je vais revenir sur... Hop. En termes de technologie, euh, le, le truc de Venus City de Masakigoro c'est que c'est un, un des rares écrivains... Euh, de cyberpunk, entre guillemets, au Japon. Lui, il imagine plutôt euh, un monde où, euh, bah, comme vous le savez, c'est-à-dire que le, le Japon, dans les années 80-90, il apparaît dans la littérature anglo-saxonne, le cyberpunk, comme celui qui domine euh, la microélectronique, l'informatique, etc. Et euh, au moment où euh, Venus City paraît, il me semble, en, en 92, il y avait un un article de Newsweek qui décrivait les Japonais comme les terminators économiques du futur. Enfin bref, le Japon allait dominer le monde, dépasser les États-Unis, etc. Donc du coup, ça créait des, euh, une fascination autant que que, que de l'effroi euh, par rapport à cette puissance. Dans Venus City, par exemple, euh, c'est un Japon très high-tech, mais qui est complètement renfermé derrière ses euh, frontières insulaires. L'économie nord-américaine et européenne s'est effondrée. Euh, les gens émigrent un petit peu de partout, en Europe de l'Est, en Afrique, etc. Certains essayent de rentrer sur le Japon, mais les frontières sont fermées et seuls quelques élus euh, peuvent entrer. Et en gros, le Japon domine le monde euh, du point de vue virtuel, c'est-à-dire que toute, le, toute la production est faite en dehors des frontières du Japon, mais c'est eux qui maîtrisent euh, l'information, les données, etc., euh, et qui dirigent un peu tout. Et le, le, le roman se passe à Tokyo, les japonais sont, sont très racistes, etc., ils voient d'un très mauvais oeil l'arrivée d'étrangers, et il y a aussi une espèce de district euh, virtuel qui s'appelle « Venus City », euh, auxquels les gens se connectent sous forme d'avatar, peuvent ressentir euh, douleur, plaisir, physique, etc. via leur avatar euh, et de manière anonyme et euh, le, le personnage principal euh, Sakiko, c'est une jeune femme qui travaille dans une grosse boîte de big data et son boss est américain, c'est un blanc elle le déteste, elle le méprise et, euh, et pourtant en fait elle, elle, euh, comment dire, elle apparaît dans Venus City sous les traits d'un jeune homme androgyne à la peau blanche et euh, il s'avère que son supérieur, lui, est victime de chantage et est forcé à apparaître dans « Venus City » sous les traits d'une euh, jeune femme à l'allure d'une poupée japonaise euh, très soumise et qui subit harcèlement psychologique, physique, euh, sexuel, etc. Et euh, Sakiko euh, sauve Jim, qu'elle croit être une jeune femme <rire> dans « Venus City », essaye de l'aider, entame une relation intime euh, avec elle, mais donc avec lui, Essaie de le sauver, donc ils tous deux vont comprendre un petit peu, euh, enfin vont reconnaître qu'ils sont au fur et à mesure, et ils comprennent qu'en fait il y a un groupe euh, terroriste qui cherche à récupérer des données confidentielles via Jim pour contrôler euh, le réseau virtuel de Venus City et faire apparaître la réalité virtuelle comme la réalité à tous les Japonais qui y sont connectés, et ainsi déstabiliser le pays, etc., et renverser un petit peu euh, l'hégémonie japonaise sur le monde. Donc en gros, c'est un petit peu reprendre la submersion du Japon en termes géophysiques de manière virtuelle, en gros effacer de manière virtuelle le Japon de la carte du monde. Ah ouais, c'est assez intéressant parce que du, du coup, alors bon, moi je suis géophysicien de, de métier, du coup c'est vrai que c'est intéressant toutes ces catastrophes, mais j'ai l'impression que finalement dans l'histoire du Japon, j'imagine que le tout, les tremblements de terre, ça a quand même occupé pas mal pas l'esprit. Mal ouais. Et finalement, euh, l'arrivée dans la littérature de science-fiction, je ne sais pas, d'après ce que tu as présenté, ça vient hyper tardivement Oui, bah, euh, il faut dire, je, je parlais un petit peu de la proto-science-fiction euh, au Japon, donc euh, quelque chose qui ressemble un petit peu à la science-fiction moderne, mais il existait déjà moins sur les tremblements de terre mais euh, on peut le voir euh, qu'est ce que je pourrais vous dire par exemple euh, les, euh, les gesaku qui étaient des euh, comment dire des oeuvres très populaires euh, méprisées euh, par les lettrés bien sûr comme d'habitude euh, mais qui justement euh, orientaient le, le focus sur l'action les dialogues euh, etc et qui reprenait beaucoup de choses euh, traditionnelles fantastiques et on le trouve aussi, donc il y avait les gesakus comme ça dans la littérature, et on le trouve un petit peu avec euh, les, euh, le théâtre de poupées, Gunaku, euh, qui étaient des, des arts populaires, à bas base c'est devenu maintenant des arts un peu traditionnels, euh, qu'on croit très... Mais à l'époque c'était vraiment un truc spectaculaire, etc. Et qui était plus orienté il me semble sur le fantastique, avec les fantômes, etc., que effectivement sur les catastrophes naturelles qui pouvaient avoir lieu. C'est peut-être venu avec le fait qu'on a commencé à euh, mentionner la, thé la théorie de la tectonique des plaques qui est arrivée dans les années 60. C'est peut-être à partir du moment où on a commencé à donner une explication, peut-être autrement, que du coup euh, il y a eu un, un, un virage, peut-être. Je, je pense, je pense, parce que le, le, le motif du tsunami, bon, on le retrouve d'ailleurs en parlant de culture populaire dans dans les, euh, les estampes de Rokusai avec la Grande Vague, etc. Donc, c'est quelque chose qui existait déjà, mais je pense qu'il était plutôt représenté euh, sous forme artistique. Un art populaire, d'ailleurs, avec Rokusai euh, et la manga. Hein. C'est-à-dire, les, les estampes, c'était quelque chose que... Les, euh, les grandes écoles de peinture euh, bouddhiste etc euh, méprisaient et qui est devenu euh, qui est devenue un peu traditionnel sous l'influence de l'Occident et du japonisme à la fin du XIXe euh, du mais donc le, le motif était présent mais mais pas je pense pas à ce point dans le dans la littérature même si euh, encore une fois je parlais un petit peu de, de l'art le plus élevé au Japon la poésie et effectivement toute la poésie japonaise le tanka le haïku est complètement articulé autour de, de la nature, du passage des saisons, euh, de la façon dont la nature réagit selon les éléments. On partirait sur un, un peu autre chose, mais je veux dire, le motif était présent, mais euh, sur un, une littérature ou quelque chose de, de plus imaginaire, Non, je pense que c'est vraiment euh, à partir du moment, effectivement, où les, euh, les, les théories scientifiques ont commencé à se mettre en place, à essayer d'expliquer euh, ce qui se passait, qu'il qu y a eu cet engouement... Euh, Intégrer ce, ce point de vue euh, dans, dans des œuvres un peu proches euh, de la science-fiction. Alors c'est très intéressant en fait tout ça parce que ça, ça, il y a un parallèle avec la communauté scientifique qui se développe et puis du coup le, le, comment ça s'inscrit dans la littérature. Alors j'ai remarqué que dans, ton, dans ta conférence tu parles toujours du Japon, mais on a, en fait on a l'impression que c'est toujours très très autocentré. Donc moi je connais pas trop la culture japonaise. Mais ils n'ont jamais euh, écrit des, euh, des romans euh, où la science-fiction, par exemple, ça pouvait être euh, le cheval de, de bataille, c'était l'exploration, aller découvrir ce qui se passe ailleurs et puis imaginer des... Si, si, bien sûr, pas, bien sûr, pas. non, non, là, là c'était un, un choix, moi, comme, comme on, on, on parlait de Terre 2.0, de Reboot, euh, je trouvais ça intéressant de, de voir un petit peu la manière dont le dont la, la catastrophe, l'anéantissement d'un pays, euh, que ce soit vraiment géophysique ou virtuel, etc., ou, ou de l'éco-fiction euh, à partir du XXIe ouais. siècle. Mais non, il y a, y a vraiment de tout, hein, l'exploration spatiale, euh, space opéra, euh, la science-fiction hardcore, euh, même si, de mon point de vue, je ne pense pas que la, la science-fiction hardcore soit la plus représentée au Japon. Alors, c'est très difficile de le dire, hein, je ne voudrais pas... Euh, paraître euh, définitif, parce qu'il y a énormément de choses, et à la différence des librairies euh, chez nous, en Europe, ou aux États-Unis en général, il n'y a pas vraiment de quoi en librairie classer euh, science-fiction, ni même classer en sous-genre en général, c'est classé selon les éditeurs, et les écrivains ont des contrats avec différents éditeurs, ce qui fait qu'on peut en retrouver euh, un petit peu de partout euh, dans les librairies, que c'est difficile euh, de mettre la main... Euh, sans, sans connaître un petit peu ou sans avoir quelqu'un qui, qui nous aiguille en nous expliquant, bah, tiens, il faut aller voir dans ce coin, où il y a tel auteur, etc. Sinon, c'est un, un peu compliqué. Mais euh, science-fiction, hardcore, exploration, il y, en a, il y en a beaucoup aussi. Mais du coup, ça serait quoi le, le, le comment on dit le, la motivation pour aller explorer en dehors euh, du Japon Est-ce que ça pourrait pas être justement le fait que le Japon... Euh, soit submergé et à disparaître, d'aller explorer aussi, aussi, je pense que c'est un peu lié au contexte euh, géopolitique selon les époques aussi, hein, parce que je parlais tout à l'heure justement d'ouverture du Japon sur l'Occident, les premiers romans d'aventure qui sont des romans d'exploration justement, sont plutôt des, euh, des romans d'exploration colonialistes, c'est vraiment aller découvrir des terres, euh, s'étendre, euh, euh, avec un truc un petit peu, euh, justement le côté merveilleux de découvrir... Euh, le côté merveilleux mais aussi de l'époque euh, tu connaissais un petit peu justement la, la manière de voir euh, les peuples primitifs euh, qu'on pourra coloniser, éduquer etc. et très probablement utiliser euh, à des fins productives alors que peut-être que c'est euh, plutôt à partir des années, euh, de la fin des années 90 début des années 2000, je parlais des light novels euh, qui ont eu un gros succès euh, auprès des, euh, des jeunes japonais et qui, eux, partent vraiment dans tous les sens. Hein. Ça, peut, ça peut très bien avoir des, euh, comment dire, des, des teintes un peu fantasy, euh, des teintes space opéra, euh, rencontres avec des aliens, euh, établissements de l'humanité euh, en dehors du système solaire, etc. Donc, il y, y, y a beaucoup de choses. Il me semble que notamment le, un des écrivains de science-fiction, celui qui est actuellement le président de l'association, euh, écrit justement euh, beaucoup de choses... Euh, dans, dans ce type euh, exploration euh, d'un système avec un trou noir à son centre, euh, l'humanité s'est vraiment euh, étendue à d'autres systèmes etc euh, ça, ça, ça, ça existe aussi euh, c'est populaire d'accord j'ai une question qui arrive est-ce que euh, finalement la, la SF ne se retrouverait pas un peu dans les, méga, dans les mangas de nos jours ah si, si et euh... C'est même pas uniquement de nos jours, parce que on pourra en parler très longuement, mais euh, entre justement euh, la montée de l'impérialisme dans les années 30, où on voit encore des écrivains euh, du type euh, Uno Diusa, euh, dont je vous parlais, euh, qui font du roman détective un peu euh, hétérodoxe avec des éléments euh, soit fantastiques, euh, mais du gadget un peu technologique. Euh, le problème, c'est que la, la science-fiction se fait vite censurer, à moins d'être euh, de suivre euh, l'idéologie euh, impériale et militariste. Donc, il n'y a plus grand-chose qui se passe, en fait, euh, à partir de 1933 34 Pendant la guerre, rien du tout. Et si on regarde bien au lendemain de la guerre, avec euh, l'occupation, là, je vous parlais d'Abe Kobo, donc c'est vrai que je suis resté plus sur la science-fiction littéraire, mais en fait, c'est surtout le, le manga qui comble le manque. C'est-à-dire que Tezuka arrive très rapidement, et il euh, y a toute une vague, euh, Naga, Ego, etc., et beaucoup, beaucoup de d'œuvres qui sortent à cette époque, c'est des œuvres de science-fiction, et on, on le voit d'ailleurs un petit peu pour ceux qui ont qui ont connu l'époque, justement, de l'arrivée euh, des animés euh, en France, c'est que la plupart des œuvres qui sont arrivées à la fin des années 70, euh, entre euh, Goldorak, Cobra, euh, je, enfin, j'ai euh, du mal à rechercher maintenant, j'étais moins sur les mangas, mais je veux dire, c est, c est, la, la science-fiction, euh, au Japon doit énormément aux manga euh, dans les années 50, 60, 70. Euh, les écrivains de science-fiction, euh, côté littéraire, côtoyaient énormément euh, les mangaka à cette époque. Il y en a encore qui font d'ailleurs partie de, de l'association des écrivains de science-fiction et de fantasy. Et j'ai l'impression qu'il y a eu euh, une coupure un petit peu entre les deux mais qui, euh, qui s'est produite plutôt euh, aux alentours des, euh, des années euh, 70-80. Donc, euh, non, la, la, la question est juste, hein. déjà, le, le, le manga a eu une énorme influence sur le développement de la science-fiction au Japon dans l'après-guerre, et depuis, ça s'est jamais démenti, ça continue encore, les, les plus grands titres, euh, sont soit euh, côté science-fiction, soit fantasy, sont extrêmement populaires, euh, c'est vrai. Et c'est ce qui explique d'ailleurs aussi la popularité un peu des light novels, qui reprennent un petit peu les codes des mangas, qui s'inscrivent un peu dans ce Media mix d'ailleurs, en général, on pense plutôt à un concept à la base, en disant tiens, ça pourrait faire l'objet d'un light novel, d'un manga, d'une adaptation animée, donc non, oui, c'est très juste, hein. la science-fiction dans le manga est très importante. Ok, il nous reste 5 petites minutes avant la, la fin, euh, bah, je vais te laisser, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose pour conclure ta, ta présentation euh... je voulais parler un petit peu d'éco-fiction mais euh, je sais pas si pour terminer ce sera le c'est peut-être un peu long ce quoi. sera peut-être un petit <rire> peu long ouais. non mais tu parlais justement bah pour terminer juste, ça fera un petit peu la boucle avec euh, Abe Kobo et, euh, et en même temps avec la question sur euh, les mangas et les animés parce que je crois que justement la submersion du Japon fait l'objet d'un animé là, qui va sortir sur Netflix en juillet, me semble-t-il. D'ailleurs, ça me fait penser aux deux romans que tu as mentionnés. Ça me fait penser un peu au film 2000... 2012. Où oui. En fait, on retrouve tout. Submersion, plaque tectonique, effondrement. C'est ça. Grand, euh... ça. Le, le truc qui est intéressant, euh, avec, surtout avec la submersion du Japon, c'est que normalement, dans les, les films un peu catastrophes euh, hollywoodiens, euh, comment dire, il y a une espèce quand même de tension, quoi. Il y a, il y a un protagoniste, euh, il faut sauver des gens. Euh, je veux dire, des, des gens vont être sauvés, euh, même si c'est pas tous les gens. À l'époque, quand, euh, quand Komatsu il sort la submersion du Japon, c'est vraiment une élégie euh, le, le film est, euh, a été adapté, le film, pardon, le roman a été adapté, et, et ça se voit sur les deux adaptations. La première date de 73, d'ailleurs la même année, je crois, et la deuxième de 2006, qui, qui est un petit peu plus hollywoodienne, où finalement quelqu'un arrive à à sauver les meubles in extremis, donc 90% du Japon est submergé, mais il reste un petit peu de terre, les, les Japonais ne sont pas, euh, sont pas euh, voués euh, à se réfugier ailleurs, etc. Il y, a, il y a un petit espoir de reconstruction derrière. Mais, euh, mais dans la submersion du Japon, c'est euh, triste, c'est vraiment la, un peu comme si c'était la disparition du Japon euh, traditionnel, c'est euh, le mont Fuji qui explose, c'est euh, ah ouais. euh, la disparition euh, des temples euh, très connus à Kyoto. Enfin, je veux dire, un à un, les grands sites, toutes les choses qui, qui évoquent un petit peu d'émotion au Japon disparaissent les unes après les autres, et c'est inéluctable. Hein. Je veux dire, il n'y a aucun sens de... Quelqu'un va venir euh, sauver, euh, va venir... Euh, euh, comment dire Empêcher la destruction, euh, ou les gens de mourir. C'est inéluctable. Ouais Super, merci Denis. Est-ce que pour une, une dernière rapide question et après oui, on, on continuera, est-ce que euh, tu, nous, tu pourrais nous recommander un, un ouvrage ou quelque chose si on veut en savoir plus ou qu'est-ce qui En français si... Ah bah j'imagine préférentiellement, euh... <rire> en anglais s'il y a des gens qui sont bilingues ou en japonais. Non, non, mais je comprends jamais. En français, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choses sur euh, sur la science-fiction euh, japonaise. Alors sur le sur le manga, etc., ça existe, mais euh, sur la littérature sur la littérature il n'y a pas grand chose euh, il y avait un truc en anglais eh ben voilà, on, va attendre, on va attendre un livre de toi <rire> ben voilà, profitons-en pour faire euh, de la publicité il euh, y a quelques nouvelles qui sont disponibles pour ceux qui sont intéressés peut-être que les gens ont les ont déjà lues euh, il y avait eu un numéro spécial sur le Japon dans le Galaxy un numéro spécial sur les nanotechnologies avec euh, quelques nouvelles euh, que j'ai eu euh, l'occasion de traduire et euh, avec euh, l'éditeur atelier à Katombo on est en train de préparer là, euh, un recueil de nouvelles, de nouvelles euh, très récentes. Donc, euh, je parlais tout à l'heure de Fuji Taio, de Ito Keikaku, euh, d'auteurs vraiment du, du 21e siècle et qui devraient sortir, euh, bon, avec euh, la situation sanitaire pour l'instant, apparemment, euh, le calendrier euh, risque de connaître euh, quelques changements, mais pourrait sortir peut-être euh, fin d'année ou début d'année prochaine. Donc, euh, pour ceux qui seraient intéressés. Euh, Ok, très bien, pas. merci Denis. On va devoir euh, s'arrêter là. Euh, C'était un sujet, c'est un sujet passionnant. Euh, donc j'espère qu'on pourra te réécouter une autre fois. mais à e Fiction ou ailleurs. <rire> <rire> euh, et je remercie à tous ceux qui nous ont suivis d'avoir euh, suivi donc cette première conférence à Miss Fiction 100% virtuelle en 2020. Et je vous souhaite de passer un bon festival tout, tout le week-end. Merci. Merci à tous. Bye bye.